alors voilà comment je fais pour gagner des crédits dans ce jeu d'abord je fabrique des vêtements mais ça peut être autre chose je fabrique des vêtements alors par exemple ça c'est pas mal ça la veste Voilà. Ensuite, je vais aller vendre ça ici. Mais Mais voilà. ça peut être n'importe quel. quel hein. Alors, par exemple, euh, voilà. Hop. Voilà. Ensuite, je laisse passer 24 heures Ensuite, je fabrique Et je retourne me voir le même vendeur. Mais qui voilà Une cliente satisfaite, j'espère. Et il s'est refait. Voilà. et puis il y a un autre vendeur euh, ici donc c'est pareil on peut aussi lui vendre voilà ensuite je fabrique 24 heures et ainsi de suite et voilà merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt